Allez, c'est le retour de l'Expresso avec une belle annonce pour la communauté, du Blood Bowl, du Star Wars Legion, un jeu de plateau avec plein de robots et bien entendu du JDR. En attendant, n'hésite pas à liker, à commenter et puis à t'abonner si ça n'est pas déjà fait. C'est parti Allez, on commence cet Expresso avec une annonce de taille puisque... A présent, le code promo Pierrot vous offre 10% sur toutes les références du magasin qui commence. Alors, quand on a commencé, le code ne couvrait que la gamme Star Wars. Ensuite, on a veillé ensemble à aligner les prix sur la concurrence. Et à présent, eh bien, on vous offre la possibilité de bénéficier de cette offre sur tout type de commandes. Et ça englobe bien sûr Warhammer. Euh, 40k, euh, Edge of Stigma et puis tout le reste, hein, euh, Infinity, euh, Sangana Fire, enfin voilà, Mais à partir de maintenant, quand vous commandez sur euh, qui commence, vous aurez 10% en plus des 10% qui euh, vous sont proposés nativement par le magasin. Voilà, comme ça, de mémoire, ça vous fait quand même euh, la future boîte de Blood Bowl seconde édition à 85 euros. C'est pas mal. Et d'ailleurs, on va commencer avec la sortie de Blood Bowl édition seconde saison, avec les règles revues et optimisées, une boîte très fournie, puisque vous aurez deux vraies équipes à l'intérieur, avec des orques que je trouve superbes, et des humains avec notamment des héros comme Grif, Obenval. Euh, qui normalement était à acheter à côté. On notera également la présence de deux arbitres là aussi normalement vendus séparément. Euh, donc on a une vraie boîte hein, qui risque de partir très vite. Donc euh, n'hésitez pas. On notera que le jeu vidéo devra emboîter le pas. Quoi qu'il en soit, on en reparlera sur la page puisque je devrais recevoir cette boîte et on la jouera au plus vite. Elle sera donc à un peu plus de 85 euros chez mon partenaire qui commence. Cette sortie sera accompagnée par une équipe d'horreurs nécromantiques, Donc je trouve visuellement pas top, si ce n'est le loup-garou qui lui est euh, plutôt classe, mais je m'arrête là. Alors évidemment, hein, c'est la proposition de jeu qui doit primer, mais on sait à quel point le visuel a de l'importance, quel que soit le jeu. On sera ici sur un prix de 27 euros. 50 Et pour finir, on aura également un train man euh, qui, euh, bah, je suis désolé, mais là encore, il est certes très féerique, mais je le trouve pas peint euh, comme il faut. Euh, franchement, euh, ça le met pas en valeur. Et puis, je dois quand même avouer que pour 40 k, il se défonce sur les sites, mais pour que le reste le la gamme, bah, ils font pas trop d'efforts. Doit pas être le même type qui s'occupe de tout ça. On notera quand même la présence de petits familiers hein, qui sont sur lui et puis d'un casque notamment hein, qui est dans le prix dans les euh, lacis de l'arbre. Je trouve ça bien senti. On sera euh, sur une figurine à un peu plus de 18 euros. Ça peut être très intéressant au niveau de la diversité du jeu. Allez, on passe chez FFG avec la sortie attendu de Dark Maul et de Anakin qui vont intégrer de nouveaux euh, mécanismes de jeu. Ils sont tous les deux présentés en euh, deux poses. J'ai déjà fait mon choix euh, pour Dark Maul puisque je pense que je vais mettre avec le sabre à la main unique. Alors que par contre pour Anakin j'hésite encore, il y a deux poses, il y en a une où il part des lasers. J'aime bien celle-là plus que l'autre mais euh, le problème c'est qu'en fait... J'espère qu'il soit un peu resserré comme ça et difficile à peindre. Donc voilà, j'ai pas encore pris ma décision pour lui, en tout cas pour Maul, c'est clair, c'est avec une seule main sur le sabre laser, je trouve ça super classe. Bien entendu, ça va intégrer de nouveaux mécanismes qu'on vous présentera dans le Sarlac. Alors on ne sait pas tout à fait comment on va faire le Sarlac dans les jours qui, qui viennent, puisqu'avec le confinement, on ne peut pas se réunir. Donc on réfléchit, normalement le voilà ben on vous fait des démonstrations hein, de combos euh, sur table, on vous montre vraiment les effets euh, et les interactions qu'il peut y avoir. Et puis bah ben là vous comprenez qu'au niveau Covid c'est assez difficile, alors certes on pourrait le faire en déporté, comme on a fait beaucoup de vidéos euh, sur le Mandalorien ou avec Nicolas en JDR. Mais bon, c'est pas vraiment ça l'essence hein, euh, même de l'émission, c'est quand même un live où on est tous ensemble. Donc on verra en fonction du décloisonnement que l'on aura, si on peut se réunir rapidement euh, d'ici la quinzaine, ou si euh, voilà on veut pas trop tarder, dites-nous ce que vous attendez, ce que vous préférez qu'on fasse ça euh, sur une table tous ensemble un peu plus tard, ou si vous êtes vraiment vraiment impatient, et puis ben, comme ça on le fera, mais euh, chacun en débordé derrière une caméra. Bien entendu, si on se retrouve autour d'une table, on sera tous euh, masqués pour respecter euh, quand même les règles d'hygiène. Pour euh, Dark Maul, on sera sur une proposition à 16 euros, alors que pour Anakin, on est à un peu plus de 12 euros. Donc, euh, bah, allez-y, lâchez-vous, elles sont absolument superbes. Attention, il y a des réimpressions hein, il y a également euh, le char de la République euh, qui sera présent. Euh, vous avez les phases 2 et euh, les B1 qui sont réédités. C'est des boîtes qui sont très difficiles à trouver. Il y en a une ici, mais elles sont très difficiles à trouver. Euh, donc voilà, euh, n'hésitez pas trop, ou en tout cas pas trop longtemps, je vous pousse pas à la consommation pour le coup, mais c'est vrai que il euh, y, y a eu une espèce de. Il y a eu un manque qui s'est généré derrière ces figurines. Et puis bah ben là, elles, normalement elles sont réimprimées. Donc euh, allez voir dans les bonnes crèmeries. Vous devriez les trouver, et bien entendu, vous les trouverez sur qui commence. On va passer chez Yellow Game avec Kitara qui est un jeu de stratégie fluide et accessible basé sur le mouvement des troupes et le choix de la meilleure stratégie à adopter pour chaque tour de jeu. On va explorer les ruines oubliées d'une Afrique légendaire, recruter des soldats et centaures pour mener ses assauts et exploiter judicieusement ses ressources pour revendiquer la succession de l'Empire Kitara. C'est un jeu euh, d'Eric Vogel et il sera au prix de 28,50€ chez Philibert. Le jeu qui m'intrigue, le jeu qui m'intrigue Allez, euh, Robotech euh, Invade Invasion, euh, qui est un jeu coopératif où les héros humains doivent travailler ensemble pour nettoyer la base des envahisseurs extraterrestres et leur reine, la Ranges, avant qu'il ne soit trop tard. alors Au cours de la première phase de jeu, les joueurs placent sur une grille face cachée en fait, des cartes. Et puis à chaque tour, ben, le joueur se déplace et va soulever les cartes, dévoiler les cartes. Et puis ben, soit il va dévoiler en fait, des ennemis, des embuscades, voire des alliés de valeur qui vont rejoindre la cause. Une fois qu'ils ont fini en fait, de parcourir cette grille, ils vont atteindre le Reflex Point, qui est en fait le lieu où il y a reine et puis ils devront bah, ensuite entamer un combat euh, contre elle. Alors on est sur des mécanismes hein, qu'on connaît déjà, euh, notamment euh, avec Sanctum, mais euh, là, bah, on est sur une adaptation de la série animée Robotech des années 85. Alors, vous pensez bien quand on fait un bon en arrière de plus de 30 ans, euh, comme ça avec euh, des robots euh, et de la japanime, bah, moi forcément j'ai l'œil qui frétille, alors évidemment on est sur des steady mais je crois avoir vu sur internet qu'il y avait déjà des propositions de figurines euh, vraiment euh, euh, en 3D, c'est pas très important, en tout cas voilà, le jeu dans un univers qui est euh, mythique, hein, un euh, robotech, j'ai pas vu beaucoup de propositions de ce côté là, donc forcément, c'est le jeu qui m'intrigue. Allez, pour finir, on va parler d'un petit peu de JDR, avec la possibilité pour vous euh, de précommander euh, votre livre de règles de Alien. Donc si vous ne connaissez pas le jeu, je vous engage vivement à aller regarder la vidéo qui est en lien juste ici, de Nicolas, qui vous présente tous les mécanismes de jeu, et puis surtout toute l'ambiance qui s'y rattache. Il y a des formules avec deux systèmes de jeu, un mode cinéma qui est très nerveux et très dynamique, et puis un mode campagne qui s'installe un petit peu plus dans la longueur, avec un double effet, euh, avec deux styles de dés différents. Enfin voilà, il y a vraiment, à mon avis, quelque chose à faire de très pertinent euh, avec Alien, et bien entendu, on jouera le kit d'initiation dès qu'on aura la possibilité de se retrouver. Sinon, euh, on parlera très bientôt de Capitaine Voodoo, puisque j'ai pledge en fait euh, ce jeu de rôle et que je devrais normalement, au dire de Black Book Edition, bientôt le recevoir, puisque ce sont en cours euh, d'expédition. Donc dès que je le reçois, on fera un unboxing de la version Collector, puisque ben, j'avais craqué pour la version Collector. Et là aussi, dès qu'on pourra euh, se retrouver, et ben, on fera euh, une partie pour que vous puissiez euh, découvrir et ça se fera peut-être avec des invités. Et sinon, il y aura le très beau tome 2 des Montagnes Hallucinées illustrées qui est disponible pour 29,90€, vous avez le lien en description sous la vidéo. Et puis sinon, on commence à retrouver des traces de la Terre d'Aran, notamment euh, sur Philibert. Alors moi je suis très intéressé par cette adaptation euh, jeu de rôle de cet univers qui est directement inspiré de la BD euh, Elf. Donc bah voilà, je m'y intéresse, je suis l'affaire et on y reviendra sans aucun doute. Je me permets d'attirer également votre attention sur les superbes figurines de Cyberpunk raid en association avec Monster Fight Club. Alors pour l'instant c'est un support pour le JDR, mais franchement quand on voit la qualité des figurines et surtout le nombre qu'ils en sortent, si derrière il n'y a pas un jeu de plateau, euh, voilà, je, je, je m'interroge. Donc. Wait and see, là aussi, on est sur l'affaire, on va surveiller. Mais quoi qu'il en soit, rien que pour l'immersion, elles sont vraiment ultra quali et super classe. Voilà, j'espère que cet expresso vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. En attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux, et puis surtout de bons jets, bon, parce qu'il n'y a que ça pour défoncer le type d'en face. Et puis ben maintenant, avec le code promo de qui commence, on regarde la masse. Allez, à très bientôt. Ciao